Salut tout le monde, c'est Orelsan, c'est pour vous dire que je serai au Anime Digital Act le 10 septembre pour parler de One Punch Man et représenter One Punch Man. Il y aura aussi le caractère designer Monsieur Kubota à venir parce que vous ne pourriez pas rater cet événement.